Euh, ils sont arrivés euh, hier soir. Et euh, je crois. Ouais, c'est oh, nous. Oh. On, est là. On, est ah, là. on est là. Salut. Oh, ouais. wow. ouais. sont tous là. Ouais. Oh, dis donc. Tout ce beau monde qui est venu fêter les 40 balais, dis donc. C'est bien. Ils sont chauds dans leur coucoune là. Ouais. En bas, là. Salut. Les, les hommes et les femmes de la tour qui sont en bas, en bas de la tour. Oui. Ça va? Vous allez bien en bas? C'est bon. Pas... Vous nous entendez? Oui. ouais oh, On vous entend. Et euh, bon, vous êtes avec nous. On pense à vous. Oui. Euh, nous aussi, on parle avec notre cœur, comme Monsieur le, Monsieur le préfet. monde <rire> les huiles essentielles, ils sont beaux, et les présidents, les présidents. et les directeurs, et les principes actifs là-haut, ici, les principes actifs aussi. Et les directeurs là-bas, c'est équilibré, c'est équilibré. Et Laurent oh. Alors, ah oui, il faut qu'on se présente. Quand même alors vous avez remarqué, on est décalé nous aussi. Euh, hein. petit peu, ouais. On a des, des attributs de décalation. Ouais. On ah, nez pas comme les autres. Des chapeaux pas comme les autres. On est habillé avec des couleurs voyantes. Voilà. On n'est pas normal quoi. Ouais. Voilà. C'est ouais. Lili. Voilà et hey, c'est moi. Hey. Un chantier comme vous hein dans l'autonomie <rire> hein. Et puis voici Doc. Voilà. Voilà, un chantier, bon, un chantier, moi. Bon. Alors, euh, comme vous, on a tout entendu. Hein? Et comme vous, on n'a pas tout bien compris. <rire> voilà, mais bon, on, pas va, on va résumer. Ouais. Et puis donc, Laurent nous a expliqué. Laurent Laurent. Attends, je vais voir Laurent. Euh, Laurent est décalé aussi. Vous savez pourquoi Parce qu'il s'appelle Laurent Barbe et il n'a pas de barbe. Voilà un premier décalage. Laurent. Alors j'ai un petit cadeau, je t'ai amené pour qu'on visionne bien le fameux concept d'autonomie. Voilà, dans toute sa complexité, vous le voyez, on peut le tirer d'un côté comme de l'autre. Voilà, euh, ça restera central je crois pour la matinée. Et je vais voir ma collègue. Donc, moi. Qu'est-ce qui t'arrive eh ben, Écoute, moi je suis avec, euh, avec mon handicap. Puis, tu, es, tu es en train de rentrer en situation de, de, de, euh, de oui. handicap hein. Oui. Alors, attends, je vais t'amener euh, un élément important. Hein. Voilà. Bas, on va essayer de jouer la situation euh, en, en, globale. Hein. Voilà, donc tu es en fauteuil aussi. Ah, ah, ouais, d'accord. On remarquerait que c'est un fauteuil non roulant, c'est déjà un problème. Et euh, comme il n'y a pas d'accès euh, au fauteuil non roulant, euh, on est déjà dans une situation. Je suis doublement handicapée, quoi. Voilà, c'est voilà. une autonomie. Vous voyez, de toute façon, elle n'est pas autonome, hein. Mon objectif, moi, dans la vie, c'est. C'est d'aller prendre la parole. Voilà. Mais là-bas. Surtout là-bas. Voilà, mais, euh, mais et en fait, le problème, c'est que tu n'es pas assez autonome. Là, je fais une, un petit classement. Alors, j'ai fait un classement. Qu'est-ce que tu es capable de faire Pour l'instant, d'avancer. Tu vois Bon. Alors, ça, ça, ça viendra dans la deuxième partie, peut-être. Oui, bon, d'accord, ok. Alors, euh... je vais essayer. Bon, je vais essayer de me. Je vais t'accompagner, hein. Je vais ouais. t'accompagner. Alors, je vais te. Alors, attends. Je... Ça, c'est le. Et hein. on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Hein. <rire> si je la prends comme un sac, si je vais me faire mal au dos. Hein. Ça, donc ça va me pénaliser ma, ma propre autonomie à moi-même. Si tu veux là je suis en état de souffrance. Ah, voilà. C'est bien que tu puisses l'exprimer déjà. Oui. Déjà c'est vrai que tu me regardes. Ah mais c'est pas. Déjà, c'est déjà pour me considérer. Moi Moi Un petit regard croisé <rire> On ne sait pas trop ce que c'est un euh, regard croisé, pas facile, hein. où le problème c'est d'arriver à se voir dans la lune, ah, ah, il faudra travailler le concept Serge, c'est encore, comme ça, ça y est, évident, quoi, hein. voilà, non non, c'est pas le regard croisé à toi-même, écoute, dans l'état où tu es, je me demande tu pas besoin d'une mesure maximum de protection. <rire> oh non Si si alors c'est si un mandat, je t'explique rien, je te mets sur la tête. Bon, bon euh, en fait, c'est pas une bonne idée parce que il y en a qui sont morts de ça. Hein. Bon, ah, ça y est Alors là, vous voyez, elle a disparu derrière son handicap. Oui C'est-à-dire, ce n'est plus une personne. Moi en tant que professionnelle je ne vois que son handicap oui. et en tant que personne elle a disparu Donc là, on a... Mais un peu, d'accord. Mais pas ta pas ta Je peux pas en placer une, deux, deux, deux. Je voudrais monter là-dessus. Alors je vais me démerder, je vais prendre des risques. Non, j'ai peur. Eh bien, c'est... D'accord. On n'est pas assurés. Eh bien, flippe. Est-ce qu'il J'en ai rien à foutre. Vous, Vous oh. m'aidez alors, hein. C'est <rire> sur le C'est Voilà. Déjà, je peux m'asseoir. Regarde. Voilà. Ouais. Oh yeah. eh ben oui! J'aurais pas cru qu'elle arrive à faire ça! Non. Mais Maintenant, j'ai besoin d'être la même de toi! Oui! Allez! Allez, l'institution! Allez! Allez. Est-ce qu'il pourrait y avoir un collègue qui euh, pourrait co co concerté? Allez! Allez laver mon linge, ça va ah. fait Ah voilà, tu vas être sur le... au centre des... Salut Lolo, ça va ça boule. ça boule. Donc j'aimerais bien être au centre du débat et voir un peu plus. Regarde, ils ont fait la place là. Ils sont je... pas... Et... Allez, allez. Est là les pas roulante, c'est mieux. Allez. Ah oh, non, je... non c'est un risque supplémentaire. Là, là moi, je moi, je. Fais <laughs> on Il faut que tu m'aides là. Oui. Parce que là, j'ai un gros, gros, gros souci. Oui, un gros travail. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je peux faire Je dois remonter ma pente. Allez, aide-moi à remonter mes pente. t'aider. Allez, allez, on est Pousse-moi. Allez, pousse-moi pour que je remonte. Et toi, tire-moi. Vas-y.